Allah Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. Dans chacun de mes voyages, je cherche toujours à rencontrer la culture du pays dans lequel je suis. Je cherche toujours à découvrir les valeurs, les traditions et les pratiques des habitants du pays. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, et c'est même très difficile de sortir des sentiers battus quand on voyage. Mais je dois dire qu'ici au Maroc, j'ai vraiment pu faire cette rencontre culturelle. À aucun moment je me suis sentie comme un touriste, et ça, je le dois à celui qui partage ma vie depuis trois ans. C'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer le Maroc, un voyage à la découverte de ses origines. J'ai donc décidé de vous embarquer avec moi dans mon voyage, à travers ces quelques images. Et ici, pas d'hôtel luxurieux ou de restaurant gastronomique. Dans ce voyage, je vous raconte la vraie vie. Et dans cet épisode, je vous raconte la vraie vie. Arran uh -huh.